Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons prier un chapelet des mystères glorieux en l'honneur de saint Antoine de Padoue à l'aide de ce livre pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis. Donc Seigneur nous prions comme toujours dans ta divine volonté immerge toutes les âmes passées présentes et futures dans ta divine volonté euh, donne la paix au monde, donne la paix euh, à toute la création, donne la paix à toutes tes créatures, donne la paix euh, et l'harmonie à toutes les cellules euh, de l'univers, euh, que tout soit conforme à, à ta volonté dans, dans le monde. Donne tout particulièrement la paix à l'Europe, à l'Ukraine au monde entier euh, à tous les pays en guerre et convertis euh, tous les dirigeants du monde entier mais tout particulièrement vladimir poutine emmanuel macron et joe biden et nous te prions aussi pour euh, la france euh, qu'elle retrouve rapidement les grâces de, de qu'elle retrouve rapidement sa grâce de fille aînée de l'église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 et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Dans ta divine volonté, Seigneur, en toi, par toi, avec toi, pour toi, sauve toutes les âmes passées, présentes et futures. Dans ta divine volonté, Seigneur, en toi, par toi, avec toi, pour toi, délivre toutes les âmes du purgatoire. Dans ta divine volonté, Seigneur, en toi, par toi, avec toi, pour toi, donne la paix au monde entier, donne la paix à tous les temps, ainsi soit-il.